Hello tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous filmer une vidéo un peu particulière c'est la raison pour laquelle je vlog en fait, on va dire ça comme ça euh, alors en fait je vous avez posé euh, des questions sur euh, Instagram parce que j'avais un projet de vidéo donc je vais vous l'expliquer euh, en quelques mots en fait l'idée c'était que je vous demandais euh, que vous m'envoyiez des, euh, des idées de chansons qui étaient si possible pas très connues ou du moins que, que je connaisse pas et qu'à partir de ces chansons euh, moi j'aille voir euh, les accords sur internet, les paroles, et c'est tout. Et en fait, à partir de ça, euh, moi je dois euh, essayer de trouver quelque chose qui se rapprocherait le plus, selon moi, euh, de ce que euh, le chanteur a pu faire euh, sur cette chanson-là. Et après bah, je verrai euh, qu'est-ce que le chanteur a vraiment fait sur cette chanson. Donc voilà, l'idée en fait c'est juste que je recrée, je recrée la mélodie en partant sur les accords qui seront donnés, et évidemment les paroles je vais les reprendre aussi, et donc voilà, je vais essayer de trouver une petite mélodie là-dessus. Du coup là, je vais prendre une des chansons que vous m'avez données sur Instagram. Et je vais aller chercher les accords, premièrement, et puis ensuite voir aussi les paroles. Et à partir de ça, voilà, je vais essayer de, de me mettre au piano et de trouver quelque chose de, de pas mal. Alors, qu'en est-il des paroles Bon, alors je les ai trouvées... Donc la chanson que je vais choisir pour aujourd'hui, euh, c'est une chanson qui s'appelle Oceans de l'artiste Siffrette, que je ne connais pas du tout, euh, voilà. Donc c'est parfait, parce que si je ne connais pas l'artiste, je ne vais pas connaître vraiment son style non plus. Donc c'est parfait. Du coup là j'ai trouvé les paroles, donc voilà, comme je vous disais, j'ai trouvé les paroles. Du coup, là, j'ai plus qu'à imprimer les paroles et puis euh, je vous retrouve juste après. À... Alors, nous y sommes. Du coup, euh, là je sais pas, je vais essayer un peu de voir, de jouer, donc j'ai vu que la tonalité c'était do majeur. Donc euh, voilà, j'ai un peu vu la succession d'accords par rapport aux paroles, donc je vais essayer de trouver quelque chose et ouais, je vais voir. Ok donc là j'ai pris mon canon, du coup je, j'ai pas trop réussi à faire la, la macro, donc j'espère que ça va aller. Donc je pense que ce que je vais faire pour les accords, euh, c'est que j'ai pris les accords, j'ai regardé un peu la succession d'accords par rapport euh, à quand ça tombe avec les paroles, je suis pas sûre de respecter, mais euh, je, je peux l'utiliser, donc je, je vais voir ce que je vais faire. Mais euh, voilà, donc je ne suis pas sûre de respecter euh, l'enchaînement, mais c'est pas grave, je, je vais voir, je m'inspire et de toute façon, euh, le principal c'est que je ne connaisse pas la mélodie, donc voilà. la chanson c'est Oceans j'aimerais bien essayer de retranscrire justement cette idée-là à travers peut-être des arpèges au début au piano je sais pas trop encore mais, euh... mais peut-être quelque chose qui me fasse penser à de l'eau en fait euh... parce que je trouve que ce serait pas mal même si euh, je sais pas si dans la version originale c'est comme ça et je pense même que la version originale est en... à la guitare mais bon ça c'est autre chose <rire> mais ouais j'aimerais bien Re, euh, transmettre cette, cette, euh, cette idée de dos en fait, de quelque chose d'un peu aquatique. L'intro euh, du, du morceau, je la ferai au piano. Je préfère la garder pour plus tard, enfin pour euh, tout à l'heure. Parce que j'aimerais bien d'abord commencer par voir comment ça sonne à la voix. Comme ça j'ai un peu l'idée principale du morceau et à partir de ça je pourrais adapter une introduction euh, au piano quoi. C'est vrai. Oh, mon dieu de refaire une, euh, une mise au point parce que là en fait j'étais très flou donc je suis désolée euh, c'est un peu compliqué parce que vu que j'ai pas de retour caméra euh, j'ai du mal à estimer euh, <rire> tout ça quoi vous voyez ok donc on est, on est où est-ce qu'on en était j'aimerais que ça décolle un peu plus sur le refrain parce que là j'ai déjà trouvé quelque chose pour le couplet euh, qui est assez euh, comment on pourrait dire statique si je puis dire ça comme ça bah déjà il n'y a que deux enchaînements d'accords différents donc bon, c'est pas très fou. Sur le refrain, il y a plus d'accords. Donc je pense que le chanteur, à ce moment-là, il fait quelque chose qui part un peu plus. Même euh, peut-être au niveau musical, peut-être que c'est un peu plus euh, riche, si j'ai envie de dire. Au niveau de la mélodie notamment, et, et de la hauteur des notes et tout ça. Donc je vais essayer de voir... Ah, regardez que les paroles et je vais voir ce que ça donne en essayant de mettre des accords dessus sinon pour la structure je vous ai pas dit mais là je pense qu'on est sur du couplet donc on a couplé un refrain Couplet 2, refrain, et à mon avis, le dernier c'est un pont. Du coup, l'idée ce serait éventuellement de partir sur la mélodie assez simple pour le couplet 1. Le, couple, le refrain 2, on va monter un petit peu en puissance. Le couplet 2, on va reprendre la mélodie, peut-être en changeant quelques notes pour euh, apporter euh, quelque chose un peu plus euh, riche, voilà quoi, pour que ça reste pas tout le temps la même chose. Après, on a le pont, je sais pas encore si je. Je pense que je vais peut-être le faire plus doux dans ce cas-là si je suis à fond sur le refrain avant. Et après, on répète une dernière fois le refrain et ouais je sais, je sais pas encore J'ai commencé à éventuellement essayer de m'enregistrer juste avec le dictaphone de mon téléphone parce que j'ai pas envie d'oublier euh, des choses si ça m'intéresse, des parties, euh, des, des mélodies. Et ça, c'est toujours l'erreur quand on compose quelque chose. I want you, yeah, I want you. Je pense qu'on partira sur un tempo similaire à celui-ci à moi. Sur le refrain à changer à un moment les accords et à revenir sur ceux du couplet. Je sais je sais pas du tout si je vais rester là-dessus, mais j'ai envie de faire pour la fin du refrain. J'ai envie de... que ça change un peu et du coup, euh, je vais peut-être changer un peu là. Là, j'ai pris en fait les paroles avec les accords pour voir un peu comme je vous ai dit. Je sais pas trop si je vais utiliser et respecter totalement euh, les enchaînements par rapport aux paroles, mais j'essaie de voir. Je pense que là. Du coup, j'ai regardé donc un peu par rapport aux paroles, et en fait, euh, plus je le chante, plus je me dis qu'à mon avis, compte tenu des paroles et des accords, je pense que c'est peut-être quelque chose un peu euh... triste, en tout cas pour les paroles. Après, bon, je suis bien consciente du fait qu'il euh, y a plein de chansons qui sont tristes au niveau des paroles, et pourtant ça bouge. Donc, c'est un peu Je dois peut-être pas me... me fier à ça, mais euh, j'ai envie de partir euh, là-dessus, donc euh, je vais voir ce que ça donne. Et puis, euh, puis voilà euh, là du coup, je viens d'essayer de refaire le refrain un peu différemment et ça me plaît pas mal. Du coup, je vais re-regarder les images et je vais essayer de faire quelque chose de similaire à ça. Bon, J'ai un peu de mal à trouver, j'avoue, le... pour le refrain. Je suis pas très convaincue, bah, surtout quand tu sais que c'est toi qui dois tout faire, enfin décider comment tu vas faire le truc. Tu te dis que si c'est pas bon, bah c'est de ta faute quoi. Donc je sais pas, je vais essayer de voir. Ok donc j'ai fini de voir pour la chanson. Euh, maintenant je vais passer tout simplement au tournage. Donc je vais sortir ma caméra et euh, mon micro, mon... tout mon matériel quoi. Parce qu'en fait je sais pas si je vous l'ai dit, mais euh, l'idée en fait ce serait de sortir le making of du coup, le vlog en fait. en quelque sorte que je suis en train de filmer là actuellement. Et euh, une vidéo à part qui sera en fait comme, une... comme les vidéos que je poste tous les dimanches quoi. Euh non, une semaine sur deux une reprise quoi, sauf que là du coup bon évidemment elle est un peu particulière, mais du coup ce serait de... de vous montrer par le biais de ce vlog euh, comment j'ai fait euh, pour euh, trouver les ch le cheminement que j'ai fait pour arriver euh, à la chanson finale. Et aussi il faut que je trouve un nom de catégorie de cette vidéo parce que pour l'instant je sais pas du tout. Du coup là euh, bah, je vais passer au tournage de la vidéo. Donc voilà <musique>